Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page mix media. Pour cela je vais utiliser une feuille de ce bloc Canson Mix Media. Je vais utiliser aussi des pots de peinture de la marque Dillusion Paint de la marque Ranger. Ce sont des, des pots de peinture acrylique de très très bonne qualité, euh, très vif, très euh, consistant, le seul problème c'est que c'est une marque américaine, euh, moi j'ai euh, fait euh, l'expérience de les commander sur leur site et j'ai eu euh, des, des problèmes au niveau de, de la douane, c'est à dire que j'ai dû payer très très cher les frais de port, donc je vous déconseille de les commander sur un site américain mais essayez de les commander peut-être sur Amazon, de toute façon le lien de tout euh, le matériel que je vais utiliser pour cette page je vais le mettre dans l'article qui va suivre euh, cette euh, cette vidéo ou alors en dessous de cette vidéo si vous la regardez sur youtube alors je prépare mon fond avec une première couche de gesso de la marque liquitex euh, ensuite je vais préparer euh, ma couleur euh, je vais utiliser euh, des petites éponges de maquillage et je vais, je vais utiliser aussi de la peinture acrylique blanche je vais mélanger cette couleur et je vais utiliser des pochoirs sous forme d'arabesque alors comme vous voyez on peut utiliser le système D c'est à dire utiliser des petites éponges de maquillage comme tampon pour, euh, tamponner de la peinture euh, sur nos pochoirs donc euh, dans un premier temps j'utilise une couleur euh, un peu claire et puis en, en, ensuite j'utilise le même pochoir euh, vers le bas de, de ma page et cette fois-ci je vais accentuer la couleur Alors là j'ai voulu faire l'effet du négatif, c'est à dire que j'ai retourné mon pochoir en pensant qu'il y avait suffisamment de peinture sur la, la face du pochoir et j'ai essayé de l'étaler sur ma feuille mais apparemment il n'y en avait pas assez donc j'ai encore étalé de la peinture sur ce pochoir et j'ai refait l'opération et vous allez voir que le résultat ne sera pas très satisfaisant et je vais camoufler tout ça avec euh, avec ma petite éponge que je vais tamponner par-dessus avec un mélange de couleurs. Alors là je tamponne euh, par-dessus euh, cette peinture que je viens d'étaler et euh, vous voyez bien que l'orientation de ma façon de tamponner est un peu différente, c'est-à-dire que je retourne un petit peu la base de ma petite euh, éponge pour avoir un, un effet de matière et pour avoir une sorte de, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais en, en tout cas des motifs un petit peu euh, assez euh, dynamiques. Alors pour revenir à ces pots de peinture euh, d'illusion de la marque Ranger, euh, c'est une peinture de très bonne qualité qui sèche très très vite par contre. Donc quand on travaille avec, généralement comme ce sont des pots qui sont euh, euh, petits et larges, des fois on oublie de remettre le couvercle rapidement et le problème c'est que ça crée un film euh, sur la surface et ça risque de gâcher la peinture. Donc il faut vraiment vite remettre le couvercle et euh, aussi prendre euh, un peu d'eau et asperger par-dessus pour euh, éviter euh, ce genre euh, de, de problème. Alors voilà, je vous montre le sachet euh, des éponges que j'utilise pour euh, ce projet. Et euh, ça vient de chez Primark. Alors, je fais de nouveau la même opération que tout à l'heure, je pose mon pochoir et cette fois-ci, j'utilise une couleur beaucoup plus claire et beaucoup plus vive, euh, donc euh, le jaune et je l'alterne euh, avec du blanc, c'est-à-dire pour avoir des zones un peu plus claires pour créer avec euh, les effets euh, du contraste et de la luminosité. Euh, je, je replace mon pochoir de nouveau vers euh, un autre endroit, je, je superpose délicatement euh, un petit peu en décalage sur les deux autres euh, motifs euh, arabesques et je tamponne euh, de nouveau euh, sur ce côté-ci, mais cette fois-ci en gardant la main un peu plus légère. Je n'accentue pas euh, beaucoup, donc euh, je laisse euh, un effet de transparence. Alors toujours dans le but de créer du contraste, cette fois-ci je vais le créer avec euh, le contraste des formes. Je ne vais pas utiliser euh, le motif arabesque mais par contre des petites étoiles et ça va me créer une diversité au niveau des formes. Alors j'aurai euh, euh, voilà, deux, deux motifs différents arabesque et étoile et deux couleurs différentes, c'est-à-dire le jaune et le rose. Bien sûr, avec des dérivés euh, plus clairs ou euh, plus foncés. Alors, bien que cette peinture euh, euh, d'illusion paint de la marque Ranger est de la peinture acrylique, donc elle ne va pas réagir au contact de l'eau, euh, j'aimerais quand même renforcer, j'ai décidé de renforcer ce côté imperméable avec euh, ce liquide, euh, le gel médium de la marque Liquitex. Alors maintenant je vais utiliser ces masking tape, ces rubans adhésifs que je vais coller un petit peu d'une manière euh, inclinée pour créer une composition dynamique à ma page et pour ramener euh, une richesse au niveau de, de la matière. Euh, non seulement il y aura de la peinture, euh, il y aura aussi euh, de, de, du papier du collage de papier, donc euh, au plus vous allez ajouter des éléments, au plus votre euh, votre page Mixed Media sera intéressante. Alors pour revenir à ces masking tape, à ces rubans adhésifs, euh, moi je pense que je les ai achetés de chez Action ou alors chez Emma. Donc vous les trouverez pas chers du tout chez Action, à moins d'un euro, donc euh, vous avez aussi de différentes largeurs et de différentes matières. Alors maintenant je vais prendre quelques papillons de ce paquet à stickers que j'ai acheté à 1€ euro chez Teddy, le magasin Teddy qui se trouve en Espagne quand j'étais en vacances. Et je vais prendre ce papillon, je vais le coller sur mon arabesque vers le bas de ma page et je vais prendre un deuxième papillon que je vais utiliser aussi, que je vais coller pardon, un petit peu vers le bas de cet arabesque. Alors, pour amener un peu plus de richesse au niveau technique, je vais utiliser mon crayon euh, Inktense, Derwent Inktense, euh, rouge. Je vais tracer quelques lignes, euh, un petit peu obliques et quelques lignes verticales. Je vais accentuer certaines lignes pour amener un peu de contraste. Ensuite, je vais prendre de la peinture blanche, mon gesso blanc, que je vais euh, passer par-dessus euh, cette... Euh, euh, c'est lignes pardon, euh, et ça, ça va faire réagir le côté, euh, euh, le, le pigment de, de, du crayon, parce que c'est un crayon quand même qui est soluble dans l'eau, la matière est soluble dans l'eau, il est aquarellable, mais en même temps, ça va le fixer et ça va aussi créer un effet de transparence et un effet un peu vaporeux. Donc je disais cette technique va me permettre de relâcher le pigment euh, du crayon de d'Erwent intense donc ça va le faire réagir euh, grâce à l'eau que j'ai utilisé pour mélanger le gesso donc euh, je vais avoir des, euh, des roses, des, une couleur rose comme ça un peu floue, un peu vaporeuse et en même temps euh, ça va me permettre aussi d'avoir un effet de transparence donc on va quand même ressentir la couleur du fond qui, qui qui va transparaître un petit peu quelque part dans certains endroits et je vais euh, utiliser cette technique pour créer cet effet de euh, nuageux comme ça euh, que je vais un petit peu euh, essayer de brouiller euh, dans, dans le fond et je vais ensuite accentuer certaines zones avec du blanc euh, le gesso, toujours avec le gesso donc je, entre les lignes pour euh, créer un peu de contraste et vous allez voir après je vais utiliser la même technique euh, pour euh, un petit peu donner de la luminosité à ma page, je vais, je vais utiliser ça vers le haut de ma page. Comme vous voyez, la manière avec laquelle je peins est comme si je, je tamponnais en fait. Je prends de la peinture, je l'étale un petit peu partout en faisant des mouvements euh, légèrement rotatifs je, je fais un petit peu exactement la même technique que j'avais fait tout au début avec ma petite éponge euh, vous vous rappelez quand j'ai préparé le fond euh, je, je faisais tourner l'éponge, la base de l'éponge vers la gauche euh, vers le, la droite et vers la gauche pour avoir cet effet un petit peu vaporeux et donc ça crée non seulement euh, des superpositions de couches et donc ça, ça donne un peu ce côté brouillé un peu nuageux donc ça, ça crée des zones un peu plus euh, plus contrastées c'est à dire euh, il y a des zones où il y aura beaucoup plus de blanc et des zones où il y aura un peu moins de blanc parce que voilà tout, tout simplement le, le pinceau était déchargé de peinture et donc on aura comme ça des contrastes de, de, de voilà des contrastes de blanc et là j'ai pris un, un feutre un, un feutre brun on aurait pu prendre une autre couleur mais bon pour l'instant j'ai préféré mettre un peu d'ocre euh, comme ça comme contour pour donner un peu de luminosité à cette ombre portée Alors je vais diluer tout ça avec un peu d'eau et puis au fur et à mesure je vais ajouter de la couleur pour créer une ombre portée mais colorée. Donc je vais utiliser un, un bleu foncé ou alors un, un bleu qui tend vers le violet. Euh, et je vais faire le contour de mes papillons donc d'abord je vais commencer par celui d'en bas et puis euh, je vais faire aussi celui d'en haut et au fur et à mesure je vais créer euh, des contours comme ça un peu plus contrastés euh, là maintenant j'ai commencé avec le bleu que euh, voilà que, que j'ai mélangé aussi avec du bleu ciel pour adoucir euh, la continuité de cette couleur euh, et non pas pour laisser un bleu euh, foncé qui s'étend jusque vers la base de, de ma feuille, donc euh, j'ai préféré créer un sorte de dégradé, une ombre portée euh, qui, qui va en dégrader comme ça, une ombre portée colorée et au fur et à mesure je vais ajouter de la couleur. Alors, le fait d'ajouter euh, ce bleu euh, en alternance avec le bleu ciel va me créer une suggestion d'ombre portée, mais en même temps, ça va aussi accentuer le côté euh, léger euh, du papillon. Euh, ça va créer un effet de mouvement. Euh, donc, ça, ça va créer euh, des effets euh, un petit peu euh, intéressants que je vais accentuer au fur et à mesure avec. Euh, le contour euh, du, de la silhouette du papillon. Je vais ajouter d'autres éléments au fur et à mesure, vous allez voir. Et je vais faire la même chose pour le papillon euh, d'au-dessus. Alors voilà, maintenant une fois que j'ai ajouté des couleurs un peu froides comme le bleu, le bleu ciel etc je vais maintenant euh, travailler les détails et comme je vous ai dit je vais faire le contour des papillons avec différentes euh, pointes différentes mines et avec euh, différents feutres euh, et différentes couleurs aussi donc je vais accentuer le côté euh, euh, violet et puis euh, je vais ajouter euh, au fur et à mesure euh, des strass etc des embellissements donc pour, euh, pour le moment je vais fluidifier je vais étaler euh, la couleur du feutre pour la rendre un peu plus diffuse sur le fond euh, et puis après je vais ajouter des petites perles etc pour un petit peu euh, ramener euh, d'autres matières à cette page mix média, enrichir cette page au niveau technique et euh, au niveau aussi de, de la couleur et de la, et de la matière. Alors, toujours pour le côté finition, je vais ajouter quelques traits avec les gel pens d'United Office de chez Lidl que j'ai acheté l'année dernière. Donc, euh, je vais tracer quelques traits discontinus. Euh, si vous n'avez pas de la Glitter Glue, vous pouvez les utiliser, utiliser ces gel pens pour faire le contour de vos papillons d'un autre insecte si vous avez choisi un autre insecte donc voilà à vous de voir comment vous allez utiliser ces gel pen mais en tout cas comme je vous l'ai dit et je vous le redis au plus vous allez varier les outils au plus votre page sera artistiquement très, élab... très élaborée et très intéressante Voilà ce qu'il en est concernant cette petite peinture, cette page Mix Média. J'espère que tout le déroulement de cette réalisation vous a plu euh, et que surtout qu'elle vous a inspiré, que cette page vous a inspiré et vous a donné envie de vous y mettre vous aussi, euh, de réaliser de vos propres mains de jolies euh, pages Mix Média, euh, des collages. Si vous n'avez pas de papillon, vous pouvez utiliser d'autres... Euh, insectes ou alors des animaux comme des oiseaux, etc. Utiliser euh, différentes matières, différentes techniques, varier euh, les... Euh varier les techniques, c'est-à-dire euh, utiliser de la peinture, mixer avec du crayon de couleur, du feutre, etc. Essayez d'utiliser le matériel que vous avez, pas forcément euh, en acheter d'autres. Donc euh, voilà, je vous ai donné une idée de comment faire une, une page Mix média variée avec euh, différentes euh, différents outils, différentes matières, etc. Donc euh, si la vidéo vous a plu...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 ou par le dessin, je vous invite à télécharger mon kit gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre d'avoir une formation de dessin ou de coloriage gratuite euh, et deux ebooks avec des conseils sur le bon matériel de dessin, plus des tutos en exclusivité, rien que pour mes contacts, les contacts de mon blog. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Merci.